On peut rappeler rapidement les résultats obtenus lorsqu'on étudie la trajectoire circulaire d'un corps autour d'un autre. On peut ici utiliser le principe fondamental de la dynamique pour écrire que somme des forces égale à ma. On a ici donc uniquement la force centrale, donc on va écrire moins gm, la masse du corps attracteur, m, la masse du corps qui subit l'attraction de grand m, sur la distance au carré qu'on va appeler ici r, puisqu'on travaille en coordonnées polaires. Et la force centrale est dirigée suivant Ur, qui va être égale à l'accélération. L'accélération qui a donc deux composantes théoriquement. Une composante suivant Ur qui s'écrit r. Point, moins rθ. Ur, plus une composante suivante Uθ qui s'écrit 2 point plus r point Uθ. Étant donné que la force centrale est dirigée uniquement suivant le vecteur Ur, L'accélération suivant Uθ est nulle. Nous avons également une trajectoire circulaire, donc un R qui est constant, et on se retrouve ici avec une accélération dirigée suivant moins UR, ce que l'on appelle une accélération centripète, c'est-à-dire dirigée vers le centre de la trajectoire. On peut donc faire un petit schéma avec la trajectoire circulaire du point de masse petit m autour du point de masse grand M, l'accélération centripète dirigée vers le centre. Et donc la vitesse tangente à la trajectoire, et on voit que cette vitesse est orthoradiale. On va pouvoir obtenir son expression, on va écrire m rθ point carré qui vaut gm petit m sur r carré. On va enlever les masses. Nous savons que la vitesse orthoradiale s'écrit rθ point. Donc pour faire apparaître le θ point carré, on va écrire que v carré c'est r carré θ point carré. Et donc Rθ, c'est égal à V carré sur R, qui est égal à Gm sur R2. Et cela nous donne la vitesse d'un point de masse petit m en trajectoire circulaire autour d'un point de masse grand m, qui s'écrit Gm sur R. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la trajectoire elliptique, peut-être la plus importante des trajectoires possibles pour un point M soumis à une force centrale. Et donc aux lois de Kepler. La première loi de Kepler dit que chaque planète du système solaire décrit une orbite elliptique autour du Soleil, qui constitue un des foyers de l'ellipse. On voit alors le point M, ici, sur sa trajectoire elliptique, repéré en coordonnées polaires avec son R et son θ. Et il y a deux points particuliers de la trajectoire, P qu'on appellera le péri-héli. C'est le point qui correspond au R-min que nous avons vu dans le puits de potentiel. Ici, on notera Rp, le rayon, donc du point M au niveau du point P, le péri -héli. Et puis nous avons A, l'aphélie, qui est donc l'endroit où le point M sera le plus éloigné du foyer de l'ellipse. Et donc, il correspond au Rmax que l'on a vu dans le puits de potentiel. Ici, nous noterons RA, la distance, OA. On notera qu'on utilise le suffixe Eli pour péri et aphélie puisqu'on fait référence au soleil, qui est au niveau du point O. Si jamais on travaille avec, par exemple, une sonde en mouvement elliptique autour de la Terre, eh bien, on parlera plutôt de périgée et d'apogée. Il y a deux distances qui permettent de caractériser l'ellipse. Nous avons ici 2A, qui est la plus grande longueur de l'ellipse, et donc A s'appelle le demi-grand axe de l'ellipse, et nous avons ici 2B, la plus petite dimension de l'ellipse, et B s'appelle le demi-petit axe. D'après la forme mathématique que nous avions vue, c'est-à-dire l'équation de la conique, R égale P sur 1 plus E cos theta, eh bien, nous pouvons avoir l'expression du rayon pour le périhélie. En effet, pour le périhélie, nous avons θ qui vaut 0. On aura donc l'expression suivante, Rp égale P sur 1 plus E. Et pour la Féli, nous aurons un angle θ qui vaudra pi. Donc ici, nous aurons cos qui fait moins 1. Le rayon de la félie écrit ra égale p sur 1 moins e. On peut maintenant revenir rapidement sur l'existence de la deuxième constante qui apparaît dans l'équation de la conique, c'est-à-dire ici normalement nous avons un moins θ0 qui est donc la deuxième constante issue de la résolution de l'équation différentielle. Et bien, Et Ce θ0 représente l'orientation de l'ellipse. Si on repère cette ellipse par rapport à des axes cartésiens comme ceci, eh bien, la direction de l'ellipse est donnée par θ0. Et ici, on voit que θ0 vaut 0. Si jamais on avait θ0 qui valait 45 degrés, eh bien, notre ellipse serait centrée sur cet axe ici. On aurait une trajectoire elliptique inclinée à 45 degrés. On va maintenant pouvoir exprimer la vitesse du point M sur sa trajectoire elliptique. Et on va commencer par travailler sur l'énergie mécanique. Nous allons voir que cette énergie mécanique peut être exprimée uniquement en fonction du demi-grand axe de l'ellipse. On va d'abord écrire que deux fois le demi-grand axe, c'est égal au rayon du périhélie plus le rayon de la félie. On va utiliser les expressions précédentes, c'est-à-dire P sur 1 plus E plus P sur 1 moins E. On va pouvoir alors obtenir P facteur de 1 moins E plus P facteur de 1 plus E, le tout sur a carré moins B carré, c'est-à-dire 1 carré moins E2. En haut, on obtient P moins PE plus P plus PE, toujours sur 1 moins E2. Et finalement, on obtient 2A qui vaut 2P sur 1 moins E2. Donc on peut écrire que P, c'est A, facteur de 1 moins E2. On va reprendre maintenant l'expression de l'énergie mécanique vue précédemment. Nous avions donc Em est égal à moins valeur absolue de k sur 2p facteur de 1 moins 2 2. Et on voit tout de suite avec l'expression précédente que Em peut s'écrire k sur 2a. Nous avons enlevé la valeur absolue de k puisque moins valeur absolue de k, comme k est négative, donne k. L'énergie mécanique ne dépend donc bien que du demi-grand axe de l'ellipse. Et attention, cette expression n'est valable que pour la trajectoire elliptique. On va maintenant se servir de la définition de l'énergie mécanique. Donc on a k sur 2a qui vaut 1 demi de mv2 plus k sur r. On va pouvoir déterminer la vitesse. Donc 1 demi de mv2 qui va être égal à k sur 2a moins k sur r. On va avoir v2 qui vaut 2 facteurs de k sur 2a moins k sur r divisé par m. Et on va remplacer k par moins g grand M petit m, en mettant en facteur le k, en tenant compte du moins, donc on va inverser ici dans la parenthèse, le petit m va disparaître et donc on obtient l'expression suivante V égale racine carrée de G grand M, facteur de 2 sur R, moins 1 sur A. Et on peut revenir à ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que la vitesse au périhélie est plus importante que la vitesse à la félie. En effet, le R est ici au dénominateur de 2 sur R moins 1 sur A, donc on aura une valeur de vitesse plus importante quand R sera égal à Rp que quand R sera égal à Ra. Nous allons pouvoir terminer ce cours en évoquant la troisième loi de Kepler et en la démontrant. Et pour faire cela, nous avons besoin de la deuxième loi de Kepler, qui est la loi des airs, que nous avons vue précédemment. La loi des airs donc établie a été exprimée mathématiquement sous la forme... A de T égale C sur 2 fois T. On va avoir donc sur une période grand T de parcours de l'ellipse, le point M qui va décrire une aire, balayer une aire égale à l'aire de l'ellipse. Cette aire de l'ellipse s'écrit A égale pi fois A fois B. On a donc pi AB, l'aire de l'ellipse, est égale à C sur 2 fois T, la période de parcours de l'ellipse. On peut réorganiser ces termes en décrivant T2 sur A2, est égal à 4 pi carré b carré sur c carré. Ensuite, il n'est pas très compliqué de démontrer que b carré c'est égal à p fois a où p est le paramètre de l'ellipse et on sait que p c'est mc2 sur valeur absolue de k. Donc t2 sur a2 devient égal à 4 pi a mc2 sur valeur absolue de k c2 et donc on obtient t2 sur a3 égale 4 pi carré m sur k. Et si on utilise grand K égale moins G grand M la masse du point attracteur fois petit m la masse du point matériel soumis à la force centrale, ce K est négatif, donc dans le cas d'une trajectoire elliptique force attractive, on obtient T carré sur A3 égale 4pi carré sur G grand M. La relation entre la période de parcours de l'ellipse et son demi grand axe ne dépend que de la masse de l'astre attracteur. Cette loi est également valable pour le trajectoire circulaire. Il suffit de remplacer le demi-grand axe de l'ellipse par le rayon du cercle.